Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de maître Dimitri Boujard, avocat au, au barreau de Paris. Comment vas-tu Dimitri Bien, merci Sébastien, bonjour. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve ensemble tout simplement parce qu'on va répondre à l'éternelle question qui est, eh bien, est-ce que la location courte durée est une activité commerciale est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'il y a des restrictions dans votre copropriété pour faire cette activité Donc Dimitri, du coup, eh bien va répondre à toutes ces questions aujourd'hui, puisque c'est une question euh, dont beaucoup de personnes se posent et je sais qu'on est tous concernés à un moment ou un autre avec notre syndic par rapport à ces différentes réglementations. D'ailleurs, justement, eh bien, on fera allusion un règlement de copropriété où, voilà, le propriétaire a été embêté par le, le donc la, par le syndic parce que justement, ils estiment qu'aujourd'hui, c'est de l'activité commerciale et que donc, eh bien, vu que le bâtiment est à destination exclusivement bourgeois, eh bien, il ne peut pas y faire son activité commerciale, malgré que dedans était quand même stipulé qu'il pouvait faire et on pouvait faire une activité libérale. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de notions euh, ici qui sont présentes, mais je pense que Rien ne vaut eh l'avis d'un avocat qui est quand même spécialisé dans, euh, dans le droit immobilier et qui du coup va pouvoir nous aider à trouver justement des éléments de réponse par rapport à ça. Alors moi, Dimitri, euh, bon, je pense qu'on ne te présente plus aujourd'hui, euh, je pense qu'on te connaît suffisamment, mais peut-être que tu veux rappeler très rapidement qui tu es Oui, oui, oui. Bah, effectivement, euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimitri Boujard, avocat au, Paris de, bah, au barreau de Paris pardon, depuis 1900. 95 et je suis moi-même investisseur immobilier depuis plus de 22 ans. Et ces dernières années, je me suis tout particulièrement, euh, j'ai développé mon expertise sur l'allocation meublée. Je travaille avec de nombreux formateurs dans l'immobilier comme toi, Sébastien. Et euh, l'une de mes activités favorites, c'est de lire la jurisprudence, de la décortiquer pour vous et pour euh, tout ceci, pour vous permettre de rester à jour. Ce qui va nous amener évidemment à revenir sur l'interprétation de certaines décisions rendues tant par la Cour de cassation que par des cours d'appel dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'allocation courte durée est-elle, oui ou non, une activité commerciale. j'ai lu sur des sites notamment d'avocats, hein, sur des sites assez connus, où justement ils parlent bah, des arrêtés du 8 mars 2018, Ils parlent aussi du celui du 27 février 2020, où ils disent très clairement que les juges de la Cour suprême ont retenu à nouveau l'aspect commercial de l'activité de location meublée touristique, ce qui signifie qu'une telle activité est uniquement compatible avec une destination commerciale du lot de copropriété dans lequel elle est exercée. Donc du coup, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que bah, si votre règlement de copropriété vous indiquait que bah, derrière, vous pouvez faire qu'une utilisation, enfin que le bâtiment était à, à destination uniquement bourgeois ou exclusivement bourgeois, eh bien, bien évidemment, on ne peut pas faire du commerce dans nos activités et que donc… Bah, par définition, on ne pouvait pas faire de location compte durée. Alors, moi, c'est vrai que quand j'ai lu ça, forcément, je ne suis pas été voir là-dedans parce que je ne suis pas juriste et je ne suis pas avocat. Et puis, ça me, ça me, ça me saoule un petit peu de, de décortiquer tout ça. Mais toi, justement, qui es spécialiste de ça, qu'est-ce que tu penses de ces différents arrêts euh, qu'on nous met en avant et qu'on nous dit non, non, c'est forcément une activité commerciale. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça Et sur quoi Alors, tu Il est dans l'ADN des avocats de ne pas être d'accord entre eux puisque dans notre profession, par hypothèse, lorsqu'on plaide, par exemple, on est en désaccord avec son adversaire. Là, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui est faite par la plupart des avocats de ces deux arrêts de la Cour de cassation. Et ce, parce que qu'il ne suffit pas de lire rapidement les arrêts de la Cour de cassation, il y a un contexte, et en l'espèce, ce qui est d'ailleurs rappelé quand même sur certains sites, donc il y a au moins cet aspect-là, en l'espèce, ces arrêts de la Cour de cassation viennent surtout rappeler un principe extrêmement important, c'est qu'en réalité, l'appréciation la dé... de la nature commerciale ou non de l'activité ressort du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Alors justement… Ça, ça a été voilà. indiqué, c'est-à-dire voilà. que dans, dans, dans ce que tu me cites, on ne va pas citer de nom, ce n'est pas la peine, mais dans ce que tu me cites, euh, le, le, le blog ou l'article rédigé par l'avocat ouais. est capable de dire à la fois… La Cour de cassation confirme définitivement l'activité commerciale, voilà. qui est faux en soi, quand on lit les décisions, bien évidemment. Là, j'hésite pas à le dire, parce que c'est la réalité. Et rappel néanmoins, t'en perds le propos en disant que la Cour de cassation dit que ça relève de l'appréciation souveraine des juges du fonds. Voilà, c'est ça. Alors, je vais expliquer ça parce que, franchement, l'appréciation souveraine des juges du fond, je ne pense pas que ça parle à, à grand monde, mmh. d'accord, à part aux juristes. Mmh. Alors, revenons sur la... Première décision qui est citée, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018. Alors déjà sur la forme, euh, tant cet arrêt que l'arrêt du 27 février 2018 ont une importance toute relative. Pourquoi Tu vas me dire, bah, c'est des décisions de la Cour de cassation quand même, euh, Dimitri, je suis sûr que tu pensais ça. Et donc, oui, ce sont des décisions de la Cour de cassation, mais déjà, ce sont des décisions inédites. Ça veut dire qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une publication au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Ce qui veut dire qu'en soi, ce sont des arrêts eux-mêmes qui sont des arrêts d'espèce et non pas des arrêts de principe. Or, moi je me souviens toujours de mes chères études que j'ai eu la chance de faire à la Sorbonne, Panthéon, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc l'une des deux meilleures facs de droit de France hein, avec Assas, c'est clair. Euh, et j'avais la chance d'avoir des professeurs qui nous ont expliqué ça extrêmement bien, y compris les règles d'interprétation des arrêts. Et donc déjà, l'importance de ces arrêts de la Cour de cassation est toute relative, puisque ce ne sont pas des décisions de principe et que ces décisions n'ont pas été publiées. Donc déjà, vous voyez, ça permet de relativiser la chose. Deuxième précision extrêmement importante, c'est que dans les deux cas, ce sont des décisions de rejet et non pas des décisions de cassation. Alors évidemment, là on rentre un petit peu dans la technique, mais je me fais fort de vous expliquer ça plus clairement. Qu'est-ce qu'on entend par une décision de rejet Ou qu'est-ce qu'on entend par une décision de cassation Eh bien, c'est assez simple. Lorsqu'un litige naît, on le porte déjà devant le tribunal, anciennement de grande instance, maintenant tribunal judiciaire. Parce que je le rappelle, les gens qui nous gouvernent trouvent de bon ton de tout changer tout le temps. Donc, le tribunal de grande instance n'avait plus l'heure de leur plaire. Et du coup, ils ont renommé ça en tribunal judiciaire. Peu importe, ça pourrait être aussi porté devant le tribunal de commerce qui est le premier degré de juridiction. Ensuite, fatalement, et c'est le cas vraiment dans l'immense majorité des cas, euh, du moins quand le litige a un petit peu d'importance, il y a une des deux parties qui a perdu et qui est mécontente, et elle porte le litige en cours d'appel. Et, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'une des deux parties est elle-même mécontente de la décision d'appel, elle peut aller au niveau de la cour de cassation. Attention la Cour de cassation n'est pas à proprement parler un troisième degré de juridiction. Le seul rôle de la Cour de cassation est non pas d'apprécier les faits de l'espèce, mais d'apprécier si les juges d'appel ont rendu une décision qui est conforme aux règles de droit. Ça veut dire que la Cour de cassation ne rejuge pas toute l'affaire. Elle vérifie quelles règles ont été citées et appliquées par la Cour d'appel, et elle vérifie ça par rapport aux lois existantes pour dire si, oui ou non, les juges d'appel ont correctement interprété la loi. D'accord D'accord. Oui. Donc, résultat des courses. Quand les juges de la Cour de cassation disent, bah « Oui, au regard des textes, ça a été correctement interprété, donc elle, la Cour de cassation rejette le pourvoi. » Par contre, là où ça a une importance supérieure, c'est quand il arrive qu'il y ait une mauvaise application interprétation de la loi par la Cour d'appel, là, il y a un arrêt dit de cassation, et ces arrêts-là ont une importance largement supérieure aux arrêts de rejet. Donc, dans le cas qui nous occupe, les arrêts sont des arrêts de rejet où la Cour de cassation s'est contentée non pas de réexaminer l'effet de l'espèce, mais juste de valider ce qui avait été décidé. Voilà, ils ont dit, la Cour d'appel a pu estimer souverainement, sans que nous, Ayons apporté une appréciation sur le fond de l'affaire, que c'était comme ça, et en conséquence de ce qu'a apprécié la Cour d'appel, le droit a été correctement appliqué. Voilà, mais ce qui n'est pas du coup, on ne peut pas le généraliser, ça reste spécifique à ce règlement de copropriété. Alors non seulement on ne peut pas le généraliser, mais du coup, à ton avis Sébastien, que faut-il faire pour avoir une juste interprétation de ces arrêts de la Cour de cassation Une juste une interprétation que je te fais. Une que juste... faudrait-il faire pour vraiment savoir euh, ce qui s'est passé dans ces affaires Et que ah moi, bah, je je faudrait, Il la... faudrait reprendre l'historique. Euh, euh, à mon avis, je pense qu'il y a eu un dépôt de plainte peut-être d'un syndic ou autre. Il faudrait reprendre l'historique. un dépôt de plainte, un c'est un une assignation. Enfin, une assignation, ouais. Mais tu as, tu as raison, Sébastien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller lire les arrêts d'appel. Et moi, comme je suis abonné au bon service juridique, qui me permet d'accéder aux arrêts d'appel, mais ce n'est pas nouveau pour moi puisque ces décisions, je les connais. Régulièrement, j'y suis confronté dans le cadre des consultations qu'on me demande pour interpréter les règlements de copropriété, comme tu le sais. Donc, régulièrement, je fais des consultations et régulièrement, j'ai des avocats en face de moi qui me disent « c'est une activité commerciale » auquel je réponds « non, non, les gars, ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas d'accord ». En général, ça règle le litige. Alors Donc, justement, sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui pour dire si c'est de l'habitation ou du commercial Qu'est-ce qu'on qu qu peut utiliser comme argument C'est quoi le, On se pas, repose sur quoi Ce n'est pas la question, D'accord. Ce n'est pas une question d'habitation ou commercial. En réalité, on va revenir sur les deux décisions d'appel qui ont conduit aux deux décisions de la Cour de cassation. Alors S'agissant de la décision de la Cour de cassation du 8 mars 2018, on va revenir à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2014. Qu'est-ce qui a bien pu conduire la Cour de cassation à dire que... <coughs> Pardon, Pas de soucis. Et je cite la Cour de cassation. Donc, ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte comme professionnel habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, euh, ce qui privilégiait son caractère résidentiel, qui était confirmé dans sa durée et sa stabilité par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail, etc., etc. Et que le, la, la Cour d'appel avait constaté que la société X avait installé dans les lieux des occupants pour de très brèves périodes ou même de longs séjours, dans des hôtels, studios, meublés avec prestations de services. Donc là, on se dit, oh là, ouais, là, pas la location de courte durée classique, là. Non. On c est, est sur un règlement de copro qui prévoit un usage principalement d'habitation avec éventuellement mixte professionnel, avec l'obligation à chaque fois qu'il y a un nouveau, nouvel occupant de fournir le bail au syndic ce qui ne se rencontre pas dans toutes les copropriétés. Oui, Mais on voit parfois cette obligation dans certains règlements de copro assez anciens. Et on constate que là, quand même, quand on lit juste ces quelques lignes, il semblerait que les personnes qui faisaient de la location courte durée aient fait ça dans des hôtels-studios meublés avec prestation de services. Et là, tout de suite, forcément, ça nous interpelle, parce que moi, quand j'entends ça, ça, je me dis « tiens, tiens, tiens, est-ce que ça ne serait pas plutôt une activité de para-hôtellerie Bien sûr. Parce qu'il y a des prestations de services. Et là, ça n'a plus rien à voir. Et là, évidemment, l'activité de para-hôtellerie avec des prestations de bien services sûr. est une activité commerciale. Commerciale. Bah oui. Le doute n'est pas permis. Donc, l'origine finalement était, était faussée, quoi. L'origine était faussée, tu le dis fort bien. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette affaire devant la cour d'appel de Versailles. Là, on constate quoi Que euh, une société une SCI, avait acheté quatre appartements, euh, avait réalisé en réalité, alors euh, vous allez voir quand même, hein, donc ils avaient réalisé des travaux de division sauvage des appartements, d'accord, mmh. sans évidemment en aviser préalablement le syndic, ce qui était contraire aux dispositions du règlement de copropriété. Mmh. Ils avaient créé des sanitaires en l'espèce des sanibroyeurs en contravention avec le, san... le règlement sanitaire des pays. C'est plus en plus interdit, hein, ça maintenant. Ouais. Ouais. D'accord. OK. Transformation irrégulière de l'eau, euh, de, de l'eau LOTS, euh, <rire> euh, raccordement aux gaines et canalisations communes sans accord de la copropriété, ouais. pour y exercer une activité commerciale non autorisée par la création de multiples entités en vue de l'exploitation dans les lieux d'une résidence hôtelière dénaturant la destination d'habitation bourgeoise, d'accord Donc en fait, dans cette affaire, ils ont acheté des appartes, ils n'ont rien demandé à personne, ils ont divisé sauvagement, ils sont raccordés n'importe comment, ils ont mis des sanibroyeurs, broyeurs, ils, ils ont exercé, les consorts auraient créé et installé dans l'immeuble, une résidence hôtelière exploitant des hôtels studios à destination de touristes et d'étudiants, qui ne sont pas des locataires, mais des clients de service. d'accord Il y avait tout un tas d'éléments qui permettaient de requalifier, en fait, avec ouais, prestation parfait. de service, en quelque chose qui s'apparentait à de la location para-hôtelière. Voilà, vrai. donc et on est dans nos donc, On rajoute à tout ça les multiples infractions au règlement de copropriété. Il est évident que ce qu'a fait la Cour d'appel, c'est qu'elle a utilisé cet argument pour sabrer et pour Bien sûr. faire n'importe quoi, c'est inacceptable, sûr. vous Bien avez sûr. violé le règlement de copro, vous avez violé le règlement sanitaire, total, vous avez fourni des services. Et donc, que fait la cour d'appel? a dit bah, tout ça, tous les éléments réunis me conduisent, moi, à apprécier que c'est plus de la location courte durée classique, Bien mais à part en rente à une activité commerciale de résidence, de tourisme, <coughs> voire de para-hôtellerie. Alors, parfois, les juges confondent un peu. De toute façon, la location courte durée et la para-hôtellerie. J'ai vu une cour d'appel qualifiée sans autre procès, si j'ose dire, une location courte durée classique en par hôtellerie on ah met connaissance oui. totale des critères fiscaux. Mais bon, peu importe. Donc là, on s'aperçoit bien qu'en réalité… Hors sujet. En hors sujet, euh, de toute façon, euh, clairement, l'immeuble, dans l'article euh, 9 du règlement de Copro, l'immeuble était destiné à usage d'habitation ou à usage mixte et professionnel et d'habitation à l'exclusion de toute activité commerciale ou artisanale. D'accord Donc, on avait tout un tas de critères qui n'ont pas été respectés, division sauvage, ils ont cumulé, ils ont été sanctionnés par la Cour d'appel et qu'a fait la Cour de cassation. Elle a validé. Bah écoutez les gars, hein. euh, la ah Cour oui. d'appel a estimé que c'était des hôtels studios meublés avec prestations de services. Voilà, je confirme. Mais, mais quand on lit cet arrêt de la Cour de cassation, cassation, nulle part, la Cour de cassation ne dit que la location courte durée est une activité commerciale ce n'est indiqué nulle part dans le texte. Tout à fait. Donc, on peut déjà évacuer l'arrêt du 8 mars 2018. On voit bien qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce et non pas du tout d'une affaire de principe et qu'au surplus, la Cour de cassation n'a jamais dit dans cette décision que l'allocation courte durée est une activité commerciale. Donc pour moi, fin de l'histoire sur ce premier arrêt. Ok Ok, donc du coup, on, donc là, du, donc, tu nous confirmes qu'effectivement, bah, si on reprend ces différents éléments ont été mis en avant sur notamment en plus sur des sites internet, des, des blogs, en plus de cabinets d'avocats. Donc c'est quand même assez euh, incroyable quand même que ça n'a pas été euh, plus plus Foulé. réfléchi, euh, plus Foulé. plus travaillé Foulé. parce mais, que là, mais, euh, mais, mais peut-être qu'ils ne sont oui. pas abonnés aux services qui leur permettent d'accéder à l'arrêt de la cour. C'est dommage les... parce que ah, parce que euh, du coup oui. ça, ça du coup ça, ça diffuse informations qui sont erronées de base. Donc forcément ah, si moi, on n'a ah, pas pour les. Moi, oui pour moi c'est faux. Et voilà. je donnerai d'autres arguments, je ne vais pas me contenter de ça, bien évidemment, tu penses. Bien sûr. Alors bien sûr. après, ultimement, si un jour la question est posée à la Cour de cassation, concrètement de savoir si oui ou non la location courte durée est une activité commerciale, je ne sais pas si la Cour de cassation répondra dans un sens ou dans l'autre, et si elle décide de répondre sur ce qui ne me paraît pas être une question qui devrait lui être soumise, puisque c'est du cas par cas, si elle décide de répondre, je ne sais pas non plus si la cour de cassation ira dans tel ou tel sens. Néanmoins, nous pourrons ut utilement utiliser deux autres décisions très intéressantes qui vont dans mon sens, qui est de dire que la location courte durée, tant qu'elle n'est pas assortie de service par hôtelier, n'est pas une activité commerciale. Je vais y revenir, ok, okay. T'es prêt pour attaquer le deuxième morceau, l'arrêt du 27 février 2020 ah ben écoute, je suis prêt, je suis très chaud. Euh, voilà. Je suis très chaud. <rire> voilà, parce que ça fait un moment euh, que je devais euh, mettre euh, sur nos chaînes respectives une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo d'une minute il y a longtemps sur ma chaîne en disant pourquoi la, la, la LCD n'est pas une activité commerciale. Mais là, il était temps un petit peu de mettre les points sur les i en fouillant un petit peu la jurisprudence. Alors, deuxième arrêt du 27 février 2020. Que nous dit cette décision donc, dans cette décision, pareil, on a tout un tas de copropriétaires qui assignent une société, notamment, encore une SCI, et euh, ils assignent euh, aussi euh, le, le syndicat des copropriétaires. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait une société commerciale qui était en liquidation judiciaire pour couronner le tout. Alors, je vais rappeler un petit peu... Euh, les faits tels qu'énoncés très rapidement dans l'arrêt de la Cour de cassation. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ben On va tout simplement aller voir sur quelle décision l'arrêt de la Cour de cassation a statué. Et en l'occurrence, il s'agit d'une décision du 25 janvier 2018 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. D'accord Donc là, on change complètement de secteur. Donc, dans cette décision, la Cour de cassation fait l'énoncé du moyen mais elle nous rappelle quand même des, des, des, des éléments de fait qui doivent déjà nous mettre la puce à l'oreille. Donc là, ça concerne une copropriété de 60 lots et la société qui faisait de la location courte durée était propriétaire de 39 lots de copropriété. Mmh. Ce n'est plus le petit loueur en courte durée qui en a clair. pas dans l'immeuble. C'est de... une société commerciale qui possède 39 lots. D'accord Alors... Donc, euh, la, la société mécontente qu'on lui dise qu'elle ne pouvait plus exercer son activité, se pourvoit en cassation. Donc là, c'est encore une fois le loueur qui se pourvoit en cassation. Oui. Développe divers moyens, mais je ne reviens pas dessus parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fond. Et donc, la réponse aux moyens, c'est ayant constaté que la société se livre à une activité commerciale, de location à la journée ou à la semaine d'appartements et de studios, est retenue. Et c'est là qu'on revient sur un point très important, et retenu, appréciant souverainement la destination de l'immeuble, cette fois-ci, la Cour de cassation nous dit non plus que c'est une appréciation souveraine de l'ensemble des faits, mais c'est sous-entendu, mais que plus précisément, le, les juges du fonds apprécient souverainement la destination de l'immeuble. Donc, c'est eux qui vont dire ce qu'on peut faire ou pas en fonction de leur appréciation de la destination de l'immeuble. Donc, appréciant souverainement la destination de l'immeuble, que le règlement de copropriété de la résidence des pins réservait les bâtiments à l'usage exclusif d'habitation mmh. et que l'utilisation des locaux à titre professionnel était autorisée sous réserve, réserve très importante, que l'activité professionnelle ait été exercée dès l'origine. Donc, ce n'est pas euh, j'arrive après coup et je fais une activité professionnelle, c'est que dès l'origine, il y avait l'activité professionnelle exercée dans l'immeuble, donc à la, dès la construction. OK. Première réserve, dans des locaux annexes à ceux servant à l'habitation du propriétaire. Deuxième réflexion. Donc on pouvait exercer une activité professionnelle à condition de l'avoir exercée dès la construction, et que ça soit dans des locaux annexes à ceux constituant l'habitation principale du copropriétaire. Ça, c'est ce qui devait être indiqué dans le règlement ou ce qui était indiqué dans le règlement Ce qui était indiqué dans le règlement. Ce qui était indiqué, d'accord. D'accord. Ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d'une activité commerciale. On va revenir là-dessus, puisque c'est ce qui amène certains avocats à dire un peu hâtivement que la Cour de cassation confirme que c'est une activité commerciale. Mmh. Et on peut lire l'arrêt qu'en soit. Dans cette décision, la Cour de cassation ne dit pas non plus que l'activité de location en courte durée est une activité commerciale, d'accord Donc, ce qui que les appartements soient utilisés au titre d'une activité commerciale, la Cour d'appel a pu en déduire qu'il devait être fait interdiction à la société de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, dès lors que celle-ci ne précise pas objectivement en quoi la mesure d'interdiction la priverait de la substance même de son droit de propriété. Donc évidemment, là on se dit, oh là là, qu'est-ce qui a bien pu amener la Cour de cassation à confirmer la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et vous allez voir que là encore, alors là, on a une décision de 11 pages hein, de, de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc, euh, autant le dire qu'ils ont quand même largement détaillé. Alors, parmi les éléments importants à retenir, ça fait un petit peu explication de texte, mais là, on est dans le droit et on ne peut pas se permettre d'être dans l'approximation. Bien sûr. Donc, la SAS, donc déjà Société à forme commerciale, dont l'activité, l'acquisition, la rénovation, la gestion administrative et l'exploitation de tous immeubles à usage commercial, professionnel ou d'habitation est propriétaire de divers lots dans l'ensemble immobilier, soit, etc. Donc, 28 appartements, 11 chambres de bonne ou studios, studio, etc. Donc, 39 lots. Alors, on reprochait à cette société de se livrer à une activité commerciale de résidence hôtelière. Ah oui, on tombe sur la résidence bien hôtelière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La résidence hôtelière, bah oui, activité commerciale. Donc, en infraction avec le règlement de copropriété, mais évidemment, ce n'est pas tout. Et d'avoir entrepris divers travaux modifiant l'aspect des façades, remplacement de fenêtres et volets, installation de climatiseurs et ou affectant les parties communes. Donc, on retrouve des infractions caractérisées au règlement de copropriété. Encore une fois, des travaux réalisés en violation du règlement de copropriété. Évidemment, ce n'est pas tout. On va retrouver encore d'autres éléments. Donc, je vous passe tous les moyens qui ont été développés. À chaque fois, Mais, en fait, c'est une succession quand même de choses qui ont amené à c'est toujours hein, à... une accumulation. Ouais, une accumulation. qui amènent les juges à sanctionner en réalité des abus ouais. dans des affaires bien particulières. Alors, motif de la décision. Troisièmement, sur l'exercice d'une activité commerciale hôtelière et sa conformité au règlement de copropriété. Déjà, on se dit, ok, les juges ont décidé qu'il s'agissait d'une activité commerciale hôtelière. Alors, élément de fait, il résulte des divers constats d'huissier que la SAS, donc société commerciale, propriétaire de 39 appartements sur les 60 que comporte l'ensemble immobilier, blablabla, bla bla, se livre à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine, d'appartements équipés, literie, mobilier, cuisinière, four, lave-linge, etc., tout ce qu'on retrouve dans les locations euh, meublées. Ouais. Inscrit sur des plaques ou des affichettes poser sur les portes. Ah ouais. Donc, ils ont mis euh, la ouais. suite, le Pavlov, oui, oui, je au vois bien. plaisir, etc. Et 39 lots sur 60. Bah, autant dire que tous les monde quasiment... est. Enfin, moi le petit loueur qui a un ouais. appart que je loue que, dans une copro de Dilo, encore une fois. Premier élément. élément, il est également établi que pour les besoins de son exploitation, la société a transformé un appartement situé en rez jardin en bureau d'accueil. <rire> Donc ils avaient carrément un bureau d'accueil au rez-de-chaussée pour dire Ah, tu vous avez de... réservé ah tel, tel appartement Donc, prestation de service. Bien sûr. C'est pas tout. Utiliser des femmes de ménage pour l'entretien des appartements et prospecter sa clientèle via son site internet ou des sites de location en ligne. Les parties communes étant présentées comme s'il s'agissait d'un hôtel. Oh. Donc, ils mettaient en avant le caractère hôtelier de leur ah, c'est évidemment, on ne peut pas venir dire je ne fais pas de l'hôtellerie, mais je dis que je fais de l'hôtellerie. C'est complètement débile. Ils se sont appropriés l'immeuble, en fait, là, ils se le sont euh, l'immeuble. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'esprit, et quand les juges sont allés, ils sont allés loin, ils sont aperçus euh, qu'ils mettaient en avant le caractère prestigieux de l'immeuble, puisque en fait, l'immeuble à l'hôtel, à l'époque, était un hôtel qui a été reconverti en habitation. Donc ici, on va jouer sur le fait que c'était un ancien hôtel, qu'on réhabilite et qu'on fait des choses super dans cet ancien hôtel de prestige, etc. Sauf que malheureusement, l'immeuble avait été changé en immeuble d'habitation. Qui c'est qui a signé, qui c'est qui qu a, qu a, qu a saisi le, plusieurs autres le copropriétaires parmi les, ceux qui détenaient les, les lots non détenus par la société Merci commerciale. La Donc bon, là, la Cour d'appel reprend évident. le prix. Ils ont modifié la façade, ils ont agrandi les oh. cours installer des projecteurs à allumage oh. automatique sur les façades sans l'autorisation de l'Assemblée des copropriétaires. Il était clairement, alors ça c'est encore plus fort, l'ASAS avait réalisé un petit chiffre d'affaires de 620 000 euros en 2014, ce qui est pas mal quand même pour une seule société. Mmh, ouais. Et l'intention clairement affichée de son dirigeant dans les statuts de la société était de procéder à l'achat de l'intégralité des lots de la copropriété Genre, et une fois l'acquisition opérée, d'effectuer un changement un de changement. de l'immeuble afin de rendre celui-ci à sa fonction première, celle d'un hôtel de prestige. Voilà, le voilà. gars, il disait clairement, moi, je veux faire de l'hôtellerie. Voilà. Que croyez-vous qu'il s'est passé bah, les, les juges d'appel ont pris tout ça, ont dit, bah, les gars, vous vouliez oui. faire de l'hôtellerie. Oui. Vous avez fait de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est une activité commerciale et ce n'est pas compatible avec le règlement de Bien sûr qui prévoit, qui réservait les bâtiments à l'usage exclusif d'habitation ou à l'usage de locaux commerciaux à condition que l'activité professionnelle ait été exercée dès l'origine et dans des locaux annexes à ceux servant à l'habitation du propriétaire, ce qui était totalement impossible à remplir comme condition pour cette société. qui n'était pas un propriétaire pas. avec des locaux connexes à son habitation. Donc, évidemment, la Cour d'appel a fait une analyse très poussée et qu'a fait la Cour de cassation Ils ont dit oui, la Cour d'appel a apprécié souverainement les faits, moi, je n'ai rien à redire et je rejette le pourvoi. Fin de l'histoire. Bien sûr. Est-ce que tu vois mieux maintenant pourquoi, dans ces deux affaires, la Cour de cassation a effectivement confirmé les analyses qui ont requalifié ces affaires, quand même, tout à fait hors du commun hein. Bien sûr, sauvage, travaux sans accord de copro violation du règlement sanitaire départemental, mépris de la copropriété, infraction flagrante en, en, avec prestation de service, etc., etc. Bah oui, quand on force trop et qu'on dit soi-même qu'on veut faire de l'hôtellerie, forcément les juges vous prennent au mot et on bien se retrouve bien. qualifié en hôtellerie. Bien sûr. Alors du coup, euh, on est d'accord aujourd'hui que euh, finalement, il euh, n'y a rien qui permet, euh, par exemple, un loueur meublé classique euh, qui fait de la courte durée, comme moi, qui a son petit appartement dans une copro. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet de dire que c'est une activité commerciale. On est d'accord avec ça Je n'ai pas de décision de principe qui permette d'affirmer que la location courte durée est une activité commerciale. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes font l'amalgame entre leur déclaration, on va dire, au, au BIC ou via une société, donc ils considèrent qu'on fait du commerce, mais non, c'est le côté fiscal, mais faut pas confondre avec le côté, comment dirais-je, civil de l'activité. La nature civile de l'activité. Alors, évidemment, tout ça c'est bien, mais dire que non, c'est pas une activité commerciale, moi, ça ne me satisfait pas, et toi non plus, en tant que en courte durée, tu dis, ouais, c'est quand même, on n'est pas On est C'est un mi-chemin. Voilà, on n'est qu'à mi-chemin du trajet. Alors, fort heureusement, et on l'avait déjà évoqué ensemble, on a aussi des bonnes nouvelles. Ça, ça me réjouit, parce que quand même, euh, on est en... On, là, là, on est fin 2022, les arrêts datent de 2018-2020, OK, sont des arrêts de rejet, j'expliquais tout à l'heure pourquoi il fallait modérer leur portée. Et moi, j'ai deux décisions un peu plus récentes, puisque je fais une veille là-dessus quotidienne, euh, rien que le service euh, Doctrine hein, auquel je suis abonné, c'est euh, plus de 170 euros juste par mois pour l'abonnement. OK. Donc, euh, autant l'utiliser. Mais par contre, c'est bien utile pour avoir vraiment la justice. Bien sûr, des, des, oui. Et euh, bon ça, pour un particulier, ça ne servirait à rien de s'abonner à ça. Euh, il vaut mieux s'abonner à mon podcast dont je reparlerai tout à l'heure. Oui, on va mais, parler. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais, mais par contre, moi, ça m'est bien utile. Alors, revenons sur une décision de la Cour d'appel de Chambéry du 5 juillet 2022. Donc, 5 juillet 2022, c'est déjà beaucoup plus récent. Pourquoi je me suis intéressé à ça Parce que dans cette affaire, nous avons encore une fois un litige entre une copropriétaire ou un copropriétaire euh, qui demande à une, euh, une autre copropriétaire ou une SCI d'arrêter d'exercer la location de courte durée. Alors là, en plus, c'est un petit peu euh, plus topique, si j'ose dire, parce qu'il s'agit euh, de la location en courte durée de euh, locaux situés une, dans une station de sport d'hiver. Alors là, euh, mmh. vraiment, le, un des territoires de la location courte durée par excellence. Ouais, ouais, okay. ouais. Et la personne qui s'est pourvue en cassation, demandait, qui s'est pardon, en cours d'appel, demandait à la cour de dire juger que l'activité de location en meublé de tourisme de courte durée exercée par la société, etc., euh, constituait une activité commerciale. Donc là, on demandait vraiment... À la Cour d'appel de dire c'est une activité commerciale, de dire que cette activité contrevenait à la destination de l'immeuble euh, et donc de, de l'interview. D'accord Donc là encore, il y a huit pages, mais je ne vais pas euh, tout vous relire. Je vais, ce que je vais relire, c'est les motifs de la décision, donc ce qu'a retenu la Cour d'appel. Alors, donc, déjà, article fondateur. Et là, euh, c'est. Très intéressant parce que la Cour d'appel a pris soin de se référer à la loi du 10 juillet 1965 sur les, euh, le règlement de copropriété, donc sur la copropriété. Ok. Mm -hmm. Donc, l'article 2 et l'article 9 surtout. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Bien sûr. Alors, la cour d'appel nous dit ensuite dès lors si l'article 8 dispose que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les hors conditions de jouissance de sorte qu'il peut y être indiqué à quel usage chaque lot se trouve en principe affecté, habitation, activité professionnelle, boutique, commerce, etc. Il est immédiatement précisé dans son deuxième alinéa qu'il ne, ne peut imposer aucune restriction au droit des copropriétaires en dehors de celle qui serait justifiée par la destination de l'immeuble telle que définie aux actes, par sa, ses caractères ou sa situation. Mmh. La liberté étant le principe, ah voilà des juges d'appel que j'aime bien, il rappelle que la liberté, c'est le principe du droit français. Donc, mmh. traduit autrement, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, la liberté étant le principe, les dispositions conventionnelles relatives à l'affectation des parties privatives sont strictement interprétées en ce qu'elles limitent les droits des copropriétaires. Ainsi, une affectation qui n'est pas expressément interdite par le règlement de copropriété doit être autorisée. Voilà. Donc... Moi, je vois ça, je lis. Donc, s'il n'est pas expressément interdit de faire de la location courte durée, c'est que c'est autorisé. Ben voilà. Réserve dès lors qu'elle n'est pas contraire à la destination de l'immeuble. Et là, je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, mais alors la destination. Eh bien, il s'avère que la Cour d'appel relève à juste titre que la destination de l'immeuble, qui ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire. Et oui, la destination de l'immeuble ne fait l'objet d'aucune euh, disposition légale ou réglementaire, elle est souverainement appréciée par les juges du fonds, c'est-à-dire les juges d'appel, par référence aux actes, mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l'immeuble. Alors, là, ça va plaire particulièrement à ceux qui sont un peu férus de droit et qui ont déjà lu pas mal de règlements de copro. Pourquoi Parce qu'il nous empêche souvent de faire de la location courte durée, c'est la clause d'habitation exclusivement bourgeoise. Bourgeoise, Bien sûr. Voilà. La fameuse clause. La fameuse clause. <rire> Alors, Ensuite, je reviendrai sur l'autre disposition qui, éventuellement, oui. peut nous interdire faire. Alors, il est à cet égard, généralement admis, deux types de clauses d'habitation bourgeoise. La clause d'habitation bourgeoise dite « exclusive », qui prohibe toute activité professionnelle au sein de l'immeuble, réserve l'immeuble à l'usage d'habitation dans son entier, tandis que la clause d'habitation bourgeoise dite « ordinaire », permet l'exercice de certaines activités, telles les activités libérales, d'enseignement, etc. Et ça, c'est ce qu'on retrouve très souvent dans le règlement de COPRO. On a une première clause qui vient nous dire... Que c'est que bourgeois, que et de... ils enchaînent derrière en disant... Que bourgeoisement Voilà, Mais et ils derrière... enchaînent derrière en disant, par contre, on tolère les professions libérales. Exactement. Et donc, la Cour d'appel nous dit tout simplement, bah, c'est une clause d'habitation bourgeoise simple. Okay. D'accord, en donc en fait, ouais, ils ont beau mettre le « que », tu sais, le fameux « que »,« que bourgeois », même si c'est écrit derrière. Mais comme ils font un tempérament derrière, ça fait c'est mal rédigé en fait, mais ouais. c'est ancien. Alors, la Cour d'appel nous livre un autre enseignement extrêmement important. Dans l'un et l'autre cas, et sauf stipulation expresse du règlement de copropriété les admettant par exception, les activités commerciales sont en revanche prohibées. Donc, que ce soit exclusivement bourgeois ou pas, si les activités commerciales ne sont pas autorisées dans l'immeuble, en principe, elles sont prohibées. Ce qui est à moitié satisfaisant, puis sont, ils ont quand même rappelé le principe de liberté. Mais c'est vrai que l'usage d'habitation ne correspond pas à un usage commercial. Non. OK. Et ensuite, on revient sur l'affaire en elle-même. Donc, en l'espèce, l'article 15 portant sur la destination de l'immeuble stipule que chaque copropriétaire a le droit de jouer à disposer des choses, etc. Ça, on Exactement. le retrouve partout, dès lors qu'on n'uit pas aux intérêts des autres copropriétaires. Aucune modification pouvant compromettre la destination de l'immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l'unanimité des propriétaires. Donc, classique. Les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation. Et là, on se dit, zut, les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation. Donc là forcément, le loup en courte durée, il va se prendre une porte dans la tête. Et la Cour d'appel poursuit toujours en citant l'article. Cependant, des professions libérales seront admises dans les lots à usage d'habitation, dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances supplémentaires au syndicats de copropriété, sous réserve d'obtenir les autorisations administratives nécessaires. Bon, par exemple, si une ville a mis en place une demande préalable de changement d'usage et de supporter les charges supplémentaires qu'elle génère. Lorsqu'une activité commerciale est permise dans l'immeuble, seuls les lots du rez-de-chaussée pourront être utilisés oui. commercialement, etc. Un truc classique, ça. L'article 17, occupation, énonce l'immeuble est à usage principal de commerce et d'habitation. Là, on se dit, bah, ça vient en contradiction avec les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation. Mais l'immeuble lui-même est à usage principal de commerce et d'habitation. Et les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. Donc, d'où l'importance, on me dit, tu sais, on nous pose très souvent des extraits de règlements de copro en disant, tiens, on me dit ça, qu'est-ce que vous en pensez Mais les gars, vous voyez bien qu'en fait, il y a plusieurs articles qui viennent parfois se contredire. Donc, ouais. jamais, moi, je ne réalise une analyse de règlement de copropriétaire ouais. sans le livre. Juste, oh. sur, juste sur la destination de l'immeuble, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, d'accord L'exercice de profession libérale sera toutefois libéré, donc on revient encore une fois en arrière, à, dans, dans les appartements non destinés à cet usage, à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble. Mais bonne vie, bonne heure, donc, on avait un article 19 sur la location cette fois-ci. Donc on a un article sur la destination de l'immeuble, un article sur l'occupation, un article sur la location. Pas simple précise que les copropriétaires peuvent louer leurs appartements comme bon leur semblera, à condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs. Ça, on le Voilà, là. ça, c'est le truc classique. Bon. Alors, on regarde tout ça. Ben, la Cour d'appel dit, il résulte de ces éléments que la clause d'habitation bourgeoise n'est pas exclusive. Ça, c'est plus douteux puisque les professions libérales sont tolérées. Donc, la Cour nous dit ensuite, c'est par une motivation pertinente que la Cour adopte, adopte expressément que le premier juge a retenu que si la société machin fournit un service de réception de la clientèle, la livraison du petit déjeuner s'effectue à la demande des locataires. Quant au nettoyage automatique des appartements, il n'est pas mentionné dans les documents produits par la demandresse ni la fourniture automatique de linge de maison. De sorte que la SI Blondin ne démontre pas que la société qui Chalet cumulerait trois des quatre critères prévus par l'article la du Code général des impôts, le fameux article sur la para-hôtellerie. Voilà, on arrive toujours au même. Là, en fait. on retombe sur nos pieds, on se dit Ah, bah, bah non, vous cumulez pas, donc, non donc elle ne démontre pas qu'elle serait une activité de loueur en meublé professionnel. Voilà. Là, ils sont un petit peu emmêlés, puisqu'ils ont dit Ce n'est pas la para-hôtellerie, donc ce n'est pas une activité de loueur en meublé professionnel. Alors que l'activité de loueur en meublé professionnel, c'est encore d'autres critères. Mais au-delà de ça, il résulte de ces éléments que si la location de meublé est gérée par la société, etc., et que c'est pour des locations de courte durée, la fourniture de services annexes sont optionnelles et ne permettent pas d'apparenter cette exploitation à une activité commerciale. Yes! Ah, et donc, donc, tu vois, euh... ah les juges du fond disent clairement ça ne réunit pas les critères, ce n'est donc pas une activité, une activité commerciale. commerciale. Bam. Merci. Bam. Bam. Terminé. Et ça, c'est 2022. Donc là, Alors, on a quand même un... Ouais, on a pas même... un arrêt de Cour de cassation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les <coughs> arrêts de Cour de cassation n'ont pas tranché et on dit clairement, c'est de l'appréciation des juges souverains du fond. Donc, en réalité, ça vient nous dire quoi Et là, je rejoins ce qui a été marqué dans le blog qu'on mentionnait rapidement tout à l'heure sans le citer. C'est spécifique à chaque règlement. Ils disent, en réalité, ensuite, après avoir annoncé un principe qui est faux, c'est que la Cour de cassation dit que c'est définitivement une activité commerciale, c'est faux. Par contre, ils disent, à juste titre, qu'en réalité, la Cour de cassation dit que ça ressort à chaque fois du cas par cas et de l'appréciation des juges du fond. Voilà. Et là, on a eu une, une décision qui est extrêmement intéressante pour nous, puisqu'on retrouve très souvent ce genre de cas, à savoir une interdiction de principe oui. de faire autre chose que de l'habitation, mais la tolérance de profession libérale. Voilà. Je ne reviens pas sur le fameux arrêt de 2011 en la matière où, euh, dans laquelle on avait fait sauter une disposition du règlement de copropriété qui était venue interdire la location courte durée alors que les professions libérales étaient autorisées tout à fait Attends, c'est pas fini la cour d'appel <rire> de Chambéry va encore plus loin quand bien même l'activité commerciale serait caractérisée ce qui n'était pas le cas ouais. encore faut-il démontrer les troubles de voisinage susceptibles d'être causés par cette activité donc pour la cour d'appel de Chambéry il ne suffirait pas de démontrer que c'est commercial, il faudrait en plus démontrer qu'il y a des troubles du voisinage. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Cette activité doit donc être considérée comme effectuée dans le cadre de la location meublée de tourisme, selon la définition qui en est donnée par le Code de tourisme, et n'étant accompagnée d'aucune prestation de service, elle ne revêt pas le caractère d'un service para-hôtelier. Merci. Circulée. Au revoir. <rire> voilà. Mais je Ça crois que là, franchement... Et là, franchement, je crois qu'on a une vidéo en or, vraiment, parce que franchement, tout est dit ici, quoi. Tout est dit. Non, mais on fait les choses bien. <rire> Alors, puis c'est un sujet qui me tient à cœur parce que très souvent, euh, dans les discussions que j'ai vues avec nos innombrables amis sur Internet, ouais. euh, toutes, notamment, j vu, j on, on me disait, ouais, mais euh, en fait, euh, c'est pas clair, tu passes un peu vite là-dessus, il euh, y a des décisions de la Cour de cassation. Et, et en plus... Tout ça va faire l'objet d'un épisode spécial dans le droit d'investir ouais. euh, dans lequel, évidemment, je, je mettrai les liens vers la jurisprudence, etc. Alors, pour couronner le tout quand même, même si c'est une vidéo assez longue, je pense que ça va particulièrement intéresser les lois ah, en ah, oui. si, ah, oui. si, si ils ne se précipitent pas, pas sur cette vidéo, je pense qu'ils peuvent arrêter l'activité parce qu'ils ont ils ont tout ce qu'il leur faut pour répondre. Alors, au-delà de ça, ils vont pas euh, donner la vidéo au syndic, quoi dire, je m'engage à me contacter. Moi, ben je voilà, fais... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, prenez un rendez-vous avec Dimitri qui va voilà. pouvoir vous faire et, un vrai vous Et là, -vous, une vraie je ferai cas par cas. Bien voilà. Bien. Mais maintenant, alors là où c'est encore plus sympa, c'est qu'on a une décision du 9 novembre 2022. C'est plus en plus euh, récent. <rire> plus en plus récent. Et rendu par quel cours d'appel Pas n'importe laquelle, puisque par une cour d'appel dans une ville qui ne porte pas vraiment dans son cœur la location courte durée, à savoir l'accord d'appel de Paris. Donc, ça mérite qu'on s'y attarde. Ah oui. Alors, comme d'habitude, litige entre deux copropriétaires, l'un qui veut faire interdire la location courte durée, et puis l'autre qui veut continuer. Bien sûr. Donc, on a une dame qui, ordre, qui, qui sollicite d'ordonner à une autre dame de cesser toute activité de location saisonnière de courte durée dans son appartement de lui verser des dommages d'intérêt. Ça constitue une infraction au règlement de copro euh, sur la clause d'habitation bourgeoise, des troubles anormales du voisinage, etc. Bla, bla, bla, bla. Alors, dans cette affaire, l'article 4 du règlement de copropriété stipule que chacun des propriétaires aura en ce qui euh, concerne les locaux, lui appartement exclusivement et leurs annexes et accessoires. Le droit d'en jouer et disposer comme de choses, le appartement, toute propriété, à condition de ne pas nuire comme d'habitude. Ensuite, il ne pourra être exercé dans chaque appartement ou logement d'une façon générale, aucune industrie ni commerce. Donc là, encore une fois, pas de commerce. Seront considérés comme des habitants bourgeois, les hommes de lettres, docteurs en médecine, chirurgiens, dentistes, avocats, je suis content de savoir que je suis un habitant bourgeois, architectes, ingénieurs, etc. et autres professions tranquilles ne nécessitant pas pour leur exercice un nombre de personnels. En revanche, pas de cours de chant, pas de cours de musique, tant pis pour eux. Il ne pourrait être procédé à aucune vente publique, etc. etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ben, La requérante qui demandait l'arrêt de l'activité produisait un procès verbal de constat d'huissier relatif à la mise en location du studio sur le site Airbnb et ses commentaires de sept locataires entre octobre et décembre 2014 et décembre 2016. Bon, mmh. La, celle qui se défendait reconnaissait des réservations occasionnelles du studio. Ok. Bon, alors c'était. Tu vois, on n'est plus dans le 39 appart avec des divisions sauvages. Oui, on est vraiment sur un propriétaire euh, voilà. qui exploite son logement. Que dit la cour d'appel Eh bien, la cour d'appel dit d'abord dit que la, celle qui demande la de l'activité ne produit aucune pièce justifiant que le studio euh, ait été occupé par des personnes qui ne seraient pas de bonne vie et de bonne mœur. Donc déjà, ce n'est pas une contradiction puisqu'elle… Ce n'est pas parce que ce sont des loueurs en courte durée, des occupants en courte durée qui sont Que ce sont des gens euh, pas sympathiques. La Cour d'appel de Paris, et ça, ça nous intéresse particulièrement, dit ensuite « D'autre part, il n'y a aucune clause du règlement de copropriété qui indique expressément l'interdiction des locations de courte durée de type Airbnb. » Ah là Ça, ça fait plaisir. À droite au cœur. Parce que la Cour d'appel le dit « Attention !» Moi, je ne relève aucune clause qui interdit expressément la location courte durée. Et ensuite, l'article 4, troisièmement du règlement de copropriété, n'est pas une clause d'habitation bourgeoise exclusive, puisqu'elle permet l'exercice d'activités professionnelles libérales. Donc là encore, maintenant on sait comment interpréter une clause d'occupation bourgeoise. Elle est simple ou exclusive. Elle va être exclusive si elle ne permet pas... Qu'une occupation bourgeoise à l'exclusion de toute autre occupation. Bah oui, ça paraît logique. Libéral, commercial. Bourgeois exclusif, c'est bourgeois exclusif, c'est-à-dire que c'est que bourgeois. Voilà. Point barre. Et donc, par pas... contre, si les professions libérales sont tolérées, ce n'est bah, plus bon. une clause bah, exclusivement bourgeoise. Oui, mais ça, ça nous paraît évident. Ouais. C'est quand même encore mieux quand ce sont les juges qui le Ah qu sait, oui, c'est, oui. D'accord Parce que le syndic, il est quand même prompt à te dire non, non. C'est commercial, sur un bloc, euh, c'est commercial, merci, au revoir. Okay. Non, les ça. syndics ne sont pas des juristes, hein. d'accord Non, et puis Donc, généralement, ce qu'il faut retenir quand même de ça aussi, et après je vais te laisser finir, c'est qu'ils ouais, euh, cool. bah, ont tendance à, à mettre une grosse pression sur les, sur les propriétaires en, en, en tout de suite en, en, en, en disant, voilà, de toute façon, on a des avocats, des juristes, etc. Et vous, petits propriétaires, vous êtes un peu euh, affolés et généralement, vous laissez tomber, alors que pas du tout, vous voyez, là… Ils vous disent, euh, vous allez perdre. Voilà, en, en gros, j'allais allez perdre. Hein, euh... rien, mais non, mon avocat qui a, dit, a dit que vous perdriez, donc vous avez perdre. Il voilà. n'y a rien de plus. Donc, il faut surtout pas vous laisser faire et prendre donc, un voilà, avocat. Ne paniquez pas, il ne paniquer pas, euh, voilà. faut, pas, faut pas se laisser faire. Après, je te raconterai une petite anecdote qui est encore, qui est encore, euh, encore différente. Donc, euh, parce qu'il faut tout le temps se méfier, mine de rien. Euh, et puis, la requérante ne justifiait pas que, donc pas que ces locations occasionnelles Airbnb constituaient une industrie ou un commerce. Okay. Et enfin, la requérante ne démontrait pas non plus les troubles abnormals de voisinage et le non-respect de l'article 9 de la loi de 1965. Au vu de tous ces éléments d'espèce, merci, au revoir. La, locataire, la, la propriétaire qui faisait de la location courte durée a donc pu continuer sans que son activité ne soit déclarée illégale. Ok Alors, ça bon. savez fort bien, ça va plutôt dans le bon sens. Mais, mais... au-delà de ça, mais au-delà de ça, je voilà, il y a toujours un petit mais, on va encore revenir sur deux décisions. Alors très rapidement, moi je suis désolé, mais je trouve que les avocats n'invoquent pas assez cet argument, je ne le vois jamais. Il faut quand même rappeler qu'en février 2018, le Conseil constitutionnel, qui n'est pas une autorité judiciaire, mais qui est L'autorité la plus haute en matière de juridiction, donc ce n'est pas judiciaire. Là, c'est le Conseil constitutionnel qui veille à la conformité des lois par rapport à la Constitution. Pour faire très simple, hein, on ne va pas rentrer dans, dans des discussions de pur juriste, mais à rappeler en substance, s'agissant de location meublée, puisque ça concernait le statut loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, que les activités de location immobilière en France ne sont pas des activités commerciales au sens de l'article L110 du Code de commerce. Donc il n'a pas statué par rapport au droit fiscal, il a statué par rapport au droit commercial. Et comme c'était en matière de location meublée, on peut tout naturellement déduire que le Conseil constitutionnel a rappelé quelque chose qui est reconnu par la jurisprudence depuis très longtemps, à savoir que l'activité de loueur meublé n'est pas une activité commerciale, mais une activité civile, et ce même si fiscalement, les, le, le, la réglementation fiscale décide que c'est une activité fiscalement commerciale. Oui. D'accord Donc, ça, c'est quand même très important. Le Conseil constitutionnel nous dit clairement l'activité de loueur meublé n'est pas une activité commerciale au sens de l'article L110. Si ce n'est pas une activité commerciale, c'est une activité civile. Et donc, ça rejoint parfaitement ce que je m'échine à dire depuis des années. L'allocation courte durée meublée n'est qu'une déclinaison de l'allocation meublée. Et tant qu'on n'y adjoint pas des prestations de services, elles ne tombent pas dans l'activité commerciale, okay. qui okay. est caractérisée okay. par okay. la, la para-hôtellerie et sûr. également okay. l'application de la TVA. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ouais. Okay. Donc, on a quand même cette décision extrêmement importante. Et plus récemment, le Conseil d'État, alors là, c'est vrai que moi, je, je me sers aussi de ça, mais c'est purement en matière fiscale, dans une décision importante du 19 avril 2022, donc encore une décision récente, on était sur une, quelque chose de très spécifique, à savoir euh, une possibilité d'être exempté de certains impôts dans des conditions particulières, à condition qu'un investissement présente un caractère économique, etc. Et là, le réinvestissement, c'était justement dans une activité de loueur meublé. Alors, on ne peut pas généraliser absolument cet arrêt, il faut quand même être de bonne foi, c'est un arrêt spécifique sur un point de droit fiscal spécifique. Il n'en reste pas moins que le juge de l'impôt a retenu alors même qu'il dit par ailleurs que l'activité de loueur meublé ressort des bénéfices industriels et commerciaux, mmh. eh bien, il a retenu que pour l'application des dispositions de l'article 150-0B du Code général des impôts, donc vraiment une opération bien particulière, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement, où c'est elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains. Deuxième paragraphe. Dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que l'activité de location meublée en cause aurait été assortie de prestations para-hôtelières. En fait, c'est toujours le para-hôtelier qui définit le, le côté ah commercial. Mmh. Ou aurait été exercé dans des conditions d'exploitation telles qu'elles auraient impliqué des charges de gestion. Conséquente pour M. B., la Cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acquisition par ce dernier d'un plateau aménagé ne pouvait pas être gardée comme un investissement économique. Donc là, que vient nous dire le Conseil d'État Il vient nous dire attention, l'activité de loueur en meublé ne revêt pas un caractère économique s'il ne remplit pas une des deux conditions, euh, para-hôtellerie, donc ouais. prestation de service. Ou exercer dans des conditions d'exploitation telles qu'elles auraient impliqué des charges de gestion conséquentes pour M. B. En gros, il, il, il en faisait son activité principale, quasiment exclusive. Il avait des moyens matériels importants, peut-être du personnel, euh, etc. etc. D'accord. Moi, j'en déduis quand même que vu qu'on insiste beaucoup sur le côté par hôtelier, c'est-à-dire que même si tu avais une société, par exemple, de sous-location, euh, tu serais a priori quand même pas concerné non plus. Parce que bah tu remplis pas le côté para-hôtellerie, même si ça reste du commerce. Même si c'est fait par une société commerciale, tant que la société de sous-location ne fournit pas des prestations de services additionnels, telles que prévues par l'article 261, je ne sais plus quoi, D du Code général des impôts, donc les quatre critères de la para-hôtellerie, oui. ce n'est pas de la para-hôtellerie, ce n'est donc pas une activité commerciale. Et là, dans cette décision, si ce n'est pas une activité économique, moi, je ne comprends pas comment ça pourrait être une activité commerciale. Ah bah c'est évident, oui. Voilà ouais, l'état voilà actuel, le plus récent de la législation. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'une lecture un peu hâtive sur Internet conduit beaucoup de gens à une mauvaise interprétation, ah bah, particulièrement de la jurisprudence. C'est un métier. L'interprétation de la jurisprudence, ça ne s'improvise pas. Et au-delà de ça, même les professionnels, peuvent avoir parfois une lecture un peu hâtive de cette jurisprudence. Alors, il faut voir aussi que les avocats sont comme tout le monde, ils interprètent dans le sens qui les arrange. Oui, bah, peut-être oui, euh... spécialisé dans la protection des copropriétaires contre les loueurs en meublé, il évidemment. va évidemment dire, ah ben ouais, mais regardez, c'est une activité commerciale, commerciale, vous ne pouvez pas le faire. Alors que moi qui suis super pro-locataire, évidemment, je vais dire, ben ah, non, <rire> regardez, penchez-vous un peu plus profondément sur la jurisprudence, et vous verrez que non, ce n'est pas ce que dit la Cour de cassation. Alors même que nous avons des décisions beaucoup plus récentes de cours d'appel et notamment la Cour d'appel de Paris qui viennent définir précisément dans quel cas on va pouvoir dire si oui ou non, c'est une activité commerciale. Et on remarquera que revient toujours le critère des prestations de services ouais. et en creux l'activité de para-hôtellerie. Oui, c'est clair, c'est le, le point commun s'il est, est là. Hein. Est, on voit bien à chaque fois, c'est ça qui revient. Ouais. Voilà. Bon bah, c'est très clair hein, pour moi. Je pense que là, on a les réponses à toutes nos questions et je pense que ça va bien nous aider, aussi bien pour ceux qui font de l'investissement IMO que pour ceux qui font de la sous-location. Franchement, ça devrait bien, bien vous aider. Bah, merci beaucoup, Dimitri. Alors, comment on peut te, te retrouver et comment on peut profiter de tes conseils, justement, au quotidien, puisque bah, c'est vrai que c'est ta spécialité, le droit immobilier. Donc, comment on peut te retrouver aujourd'hui Alors, déjà, euh, je, je vais effectivement répondre à cette question tout de suite. Mais avant ça… J'attire aussi votre attention que cette vidéo, eh bien, elle est peut-être amenée à évoluer parce que je oui. vous ai cité les dates successives de la jurisprudence, mais la jurisprudence, c'est tous les jours. Moi, je reçois des alertes quand même euh, quasi quotidiennes, des services d'alerte auxquels je suis abonné. Et donc, si ça se trouve, euh, en, en, dans, dans, dans 15 jours, je vais revenir vous dire « Ah !» on a une nouvelle décision de tel cour d'appel ou on a une décision de la cour de cassation qui vient que, contredire. Par exemple, qui vient contredire ce que je vous ai dit précédemment. Donc, vous devez rester à l'affût tout le temps. Et pour rester à l'affût tout le temps, il n'y a pas 36 possibilités. <rire> ah, C'est bien vous introduit, je <rire> Au droit d'investir. Donc, moi, je produis un podcast. Le teasing il est pas mal. <rire> le, exactement. Le droit d'investir. Vous aurez remarqué le petit clin d'œil. Hein, pour un avocat, le droit d'investir. Donc, vous aurez le droit d'investir. Et c'est un podcast, alors normalement hebdomadaire, mais j'ai tendance à plutôt faire un épisode tous les 7 à 10 jours. Donc, c'est un fichier audio qui va faire un focus sur un point spécial pour investisseurs. Ensuite, ça dure 15, 20 minutes, hein, le fichier. Ensuite, vous avez les deux, trois actualités de la semaine. Donc là, c'est la veille juridique et réglementaire et fiscale. Vous avez mon coup de gueule de la semaine parce que j'aime bien toujours un peu égratigner au passage les trucs qui me paraissent aberrants. Donc, on avait eu notamment, je, je le cite pour mémoire. C'était quand même assez drôle. Le gars qui, a trouvé, qui avait trouvé le moyen parce qu'il bénéficiait d'un forfait de charge incluant son électricité, de recharger sa Tesla toutes les nuits sur, sur le dos du propriétaire de l'appart qui avait eu l'idée un peu dommage d'inclure l'électricité dans son forfait de charge. Mal joué. Donc, ça, c'était un moment le coup de gueule de la semaine. Et c'est couplé à une plateforme de contenu additionnel, euh, LDI, donc le droit d'investir, où là, vous aurez des vidéos augmenter juridiquement, un groupe Facebook qui euh, va me permettre de mettre d'autres contenus encore différents, euh, les résumés euh, écrits, euh, des audios, des podcasts, toutes les archives, euh, également des nouveaux services qui vont arriver que j'étais encore un ou deux mois, mais euh, ça, ça commence à arriver, et puis un coaching commun de deux heures par mois en live avec moi. Donc tous les abonnés au podcast, ils peuvent se connecter le jour dit parce qu'ils vont recevoir un lien, enfin, ils reçoivent déjà un lien par mail, et le jour dit, ils se connectent en Zoom avec moi. Pendant deux heures, ils peuvent me poser leurs questions, sachant que mon tarif horaire est de 420 euros TTC. D'accord et, et en plus, parce que je soigne évidemment mes abonnés, mes abonnés bénéficient de 10% de remise sur mes prestations d'avocat. C'est-à-dire s'ils ont une, une société à constituer, une consultation juridique, une analyse de règlement de copro, un contrat acheté, S'ils sont abonnés au droit d'investir, ils bénéficient de 10% de remise sur ma prestation d'avocat. Et évidemment, tu vas me dire combien ça coûte tout ah ça. Oui, Ça coûte combien tout ça Parce que là, on est sur une somme absolument, absolument faramineuse. Passez <rire> vos tirs 47 euros TTC par wow mois, sans engagement de durée, que vous pourrez bien sûr déduire si vous le souscrivez par votre société de sous-location ou de conciergerie, ou en tant que loueur meublé. Ouais. Vous pourrez déduire ça de Il vos change. revenus locatifs. Hmm Donc, Il franchement. Et alors vous avez deux possibilités, vous prenez euh, l'abonnement d'un an si vous voulez encore bénéficier d'une réduction, vous abonnez un mois et puis ça se poursuit jusqu'à ce que vous résiliez si vous estimez que le service ne vous correspond plus. Vous avez tout vendu, vous voulez arrêter l'immobilier, ça serait dommage. Mais euh, moi, plus que jamais, je vais euh, évidemment réinvestir dans l'immobilier en 2023. D'ailleurs, ça sera l'occasion pour nous, à mon avis. On devrait faire une vidéo, nos visions respectives du marché immobilier 2023. Oui, tout à fait. Bah, moi aussi, j'investis. Je, euh, je viens de signer un compromis il y a encore euh, 15 jours de ça. Donc, ah ouais, te... c'est sûr je te... que je continue. Te... <rire> <rire> c'est sûr voilà. que je continue. Voilà. Ouais. Et pour me retrouver autrement, bah, un petit Google, Dimitri Bougeur Avocat. Vous avez mon site cabinet-bougeard.com, vous avez mon groupe Facebook Jury Simon Invest, pour il est qui vous avez l'avocat investisseur, vous <rire> me retrouverez dans les excellentes formations de Sébastien, <rire> ouais, oui. ah, donc euh, euh, évidemment, prenez les packs gold avec euh, création de société, <rire> euh, euh, donc non, non, mais je le dis encore une fois, j'aime bien toujours être euh, clair et honnête, moi j'aime beaucoup travailler avec toi Sébastien, ce n'est pas pour te faire ta pub, mais clairement, euh, tu es parmi les formateurs qui soient les plus engagés, puisque quand même, faire un live tous les samedis pour répondre aux questions, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Donc, je te dis bravo. Et puis, du coup, euh, du coup moi, les clients que j'ai avec toi, bah, ils sont super contents. Donc, vous euh, pouvez me retrouver donc, aussi avec Sébastien. Et puis, enfin, même sur Instagram, l'avocat investisseur. Je compte sur vous pour vous abonner. On a dépassé les 11 000 abonnés sur Insta. Donc, on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Bon, c'est bien tout ça. C'est bien, Dimitri. Voilà, vous le savez. C'est que vous êtes vraiment de mauvaise foi, quand même. Bon, moi, vous le savez. Vous savez comment me retrouver sur ma chaîne YouTube. Tapez Mort Sébastien et vous me retrouvez. Excellente chaîne YouTube qui déborde ressources pour les loueurs en courte durée. Vous demandez si c'est fait pour vous. Allez voir la chaîne de Sébastien. Vous avez énormément de contenu. Ouais, ouais, ouais. J'essaie vraiment de en contenu. À l'acte. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup, Dimitri, pour cette intervention. Moi, je vous souhaitais. Bah, toutes et à tous une bonne fin de journée après cette vidéo, vous ne manquerez pas bien évidemment de laisser le pouce bleu vers le haut, vous abonnez aussi à cette chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait vous découvrirez un bouton s'abonner, on active les clochettes et comme ça on reçoit des vidéos toutes les semaines où eh bien, je vous parle effectivement d'immobilier, d'investissement dans l'immobilier comme vous le savez. Et surtout, bah même... pour moi, puis allez, là, je te reprends mot pour mot, puisque je vais la diffuser aussi sur ma chaîne. Voilà. Vous, abonnez, vous lâchez le pouce, vous activez la clochette. Voilà, et... au-delà total. au -delà total, tant qu'à faire. Vous découvrez les liens dans la partie description. Ah, ah, merci, merci de me le rappeler. Tu vois, je ne suis pas encore aussi madré que toi sur ce genre de détails. Voilà, exactement, je n'aurais pas mieux dit. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bah, dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Et bah, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci, Dimitri. Avec plaisir, Sébastien. C'était un plaisir de, de partager tout ça avec toi, avec tous ceux qui vont nous regarder. Et yes. puis, voilà, euh, encore une fois, mon petit conseil, ne vous précipitez pas ouais, pour ouais. lire un vague blog périmé, un article qu'il a dit il y a deux ou trois ans. Ça change quasiment toutes les semaines. Et, et puis, le droit, ça ne s'improvise pas. Moi, j'ai modestement un bac plus 6 parce que j'ai été obligé de faire 6 ans d'études pour devenir avocat. Ce n'était pas forcément que ça m'amuse, même si j'ai bien aimé le droit, il faut le dire. Je pense chose. que ça te plaît quand même. Oui, oui, oui, ça m'a toujours... Je pense que ça te plaît, t'es passionné. Exactement. Euh, ça me plaît d'autant plus que je suis en prise avec les gens. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on les aide vraiment pour ouais, ouais, ouais, ouais. leur vie d'investisseur. Voilà. Ce n'est pas euh, la discussion super théorique sur le sexe des anges par rapport à la loi de 1935 euh, qui, avec le décret du... On est en prise concrète sur les préoccupations des investisseurs. Donc, euh, donc voilà, euh, le conseil, c'est d'être prudent, ne vous improvisez pas juriste. Bien sûr. consultez des professionnels et évidemment, idéalement, pour aller au-delà, consultez des professionnels qui soient particulièrement experts dans ces domaines. Voilà. Merci Dimitri. À très vite. Excellente journée. À très bientôt. Ciao.